Salut c'est JS de Topla, et aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de cette série sur la paresse. Si vous n'avez pas vu le premier épisode, c'est pas très grave, ce qu'il fallait en retenir c'est que la paresse c'est une idée en fait qui a beaucoup évolué au cours de l'histoire et que les élites religieuses et politiques l'ont souvent mise en avant pour influencer le reste des gens et les pousser à respecter les rites et à travailler dur. Et donc, en retraçant l'histoire de la paresse, on a vu que c'est un mot dont le sens dépend beaucoup de celui qui s'en sert et du contexte dans lequel il s'en sert. Euh, selon qui en parle et à quelle époque, la paresse, ça peut être un péché, un défaut, un marqueur social ou racial, une maladie, un outil de développement personnel, une vertu ou encore un enjeu de domination de classe. Donc si la paresse, ça veut jamais dire la même chose, et eh ben, en vrai, c'est quoi la thèse que je vais défendre dans cette vidéo, c'est que si la notion de paresse nous semble aussi intuitive et naturelle et qu'on continue de l'utiliser, c'est à cause d'un truc qui se passe dans notre cerveau. C'est un phénomène qui est super intéressant, qui fait partie de ce qu'on appelle les heuristiques de jugement. Euh, une heuristique de jugement, ou biais cognitif ou raccourci mental, c'est une sorte de règle que va suivre notre cerveau pour nous permettre de résoudre un problème mental et produire un jugement. Euh, le fait de recourir à une règle ou à un principe qui est déjà ordonné dans notre tête, ça nous permet d'utiliser moins de temps et d'énergie que si on devait trouver une nouvelle solution parfaitement rationnelle pour chaque nouvelle situation, chaque nouveau problème auquel on fait face. On emploie ces sortes de raccourcis pour plusieurs raisons. Pour gagner du temps si on doit réagir rapidement, pour simplifier notre vision du monde et éviter une surcharge d'informations, et pour donner du sens aux choses qui semblaient pas en avoir ou pour sélectionner des informations à garder en mémoire. Des biais cognitifs, il y en a plein, il y en a qui sont connus comme le biais de confirmation, c'est le truc qui fait que c'est plus agréable et plus facile d'écouter quelqu'un qui nous donne raison plutôt que quelqu'un qui nous contredit. Il y a aussi l'effet Dunning-Kruger, c'est notre tendance à surestimer notre compétence. Par exemple, 90% des conducteurs et des conductrices, ils pensaient être de meilleurs conducteurs que la moyenne. Mais du coup, ça c'est pas possible. On peut pas être 90% à être au-dessus de la moyenne. Il y a au moins 40% d'entre nous qui surestiment leurs compétences. Si vous voulez en savoir plus sur les différents biais cognitifs, je vous ai mis des liens dans la description avec des gens trop cool qui donnent plein d'exemples euh, super. Vous voyez où je veux en venir C'est quoi le rapport avec la paresse en fait, c'est assez rigolo cette histoire, parce que une des raisons qui font qu'on a des biais cognitifs, c'est parce que ça fait économiser de l'énergie au cerveau. En fait, notre cerveau, il est naturellement partisan du moindre effort. Imaginez que votre collègue de travail, une fois de plus, n'a pas rangé son bureau. Et comme d'habitude, vous allez peut-être penser, « Putain, quel feignasse, son bureau est toujours en bordel !» Ce qui se passe, c'est que votre cerveau, il a toujours besoin d'expliquer ce qui se passe autour de vous. C'est une machine à donner du sens à votre expérience subjective. Et dans cette situation, la technique qu'utilise votre cerveau, c'est d'aller chercher un mot, euh, feignasse, et de l'étiqueter sur votre collègue. C'est comme ça que vous allez donner du sens à ce qui se passe dans cette situation. Mais si on réfléchit vraiment, est-ce que le fait de penser que le collègue a une feignasse, ça suffit vraiment à expliquer la situation Est-ce qu'il n'y a pas d'autres raisons qui feraient que le collègue n'a pas rangé son bureau et eh bah ben, en fait, répondre à cette question, ça demanderait énormément d'énergie et de temps. C'est beaucoup plus simple et rapide de se dire que le collègue est une feignasse que de se demander pourquoi il n'a pas rangé son bureau. Et donc on finit par se dire que s'il n'a pas rangé, ben c'est parce que c'est une feignasse. Mais euh, imaginez que quelqu'un vous demande « Mais pourquoi Pourquoi ton collègue c'est une feignasse » ben, Peut-être que vous allez lui répondre ben, « bah Parce qu'il n'a pas rangé son bureau. » Donc il n'a pas rangé, donc il est feignant. Il est feignant, donc il n'a pas rangé. Et eh bien, euh, cette façon de penser, c'est un exemple de ce qu'on appelle un raisonnement circulaire. C'est un raisonnement qui peut avoir l'air logique au premier abord, mais qui, en fait, ne l'est pas du tout. Et euh, pour moi, c'est le résultat de deux biais cognitifs bien connus, qui sont le biais de substitution et l'erreur fondamentale d'attribution. En gros, pour faire simple, le biais de substitution, c'est quand on pense répondre à une question complexe, mais qu'en fait, on est en train de répondre à une autre question plus simple sans s'en rendre compte le cerveau il substitue l'explication de la question difficile à une explication plus simple d'une question plus facile. Ici, la question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce que le collègue n'a pas rangé son bureau Et notre cerveau, plutôt que de répondre à cette question qui demanderait beaucoup d'efforts et beaucoup d'empathie, il préfère répondre à une autre question qui est beaucoup plus simple. Est-ce que le collègue est feignant On voit bien que c'est la deuxième question qui demande le moins de temps et d'énergie. Et donc, on se plante quand on pense tenir notre explication, qui serait euh, « bah, mon collègue n'a pas rangé son bureau parce que c'est une feignasse mm ». -mm. Ça, c'est un biais cognitif, c'est une erreur. Un autre biais qui entre en jeu, c'est ce qu'on appelle l'erreur fondamentale d'attribution. C'est euh, le biais qui consiste à donner trop d'importance à la nature des personnes pour expliquer leur comportement. En fait, c'est toujours plus simple de se dire que le collègue il est naturellement feignant et que c'est pour ça qu'il n'a pas rangé son bureau, que d'aller analyser les circonstances, les faits, les événements passés qui permettraient de vraiment comprendre pourquoi il n'a pas rangé son bureau. Et maintenant, je vous propose un truc. Euh, mettez en pause la vidéo et essayez de vous rappeler n'importe quelle situation où vous avez accusé quelqu'un d'être feignant ou alors où on vous a vous-même traité de paresseux. Euh, essayez de repenser à cette situation et demandez-vous est-ce que le fait que la personne soit paresseuse, c'est une bonne explication des raisons pour lesquelles la personne n'a pas fait ce qu'elle devait faire Pas évident, hein Donc euh, voilà, moi je vais faire un truc que j'adore faire, c'est-à-dire inventer ma propre définition d'un mot. Je l'ai fait avec l'éducation dans une autre vidéo, et là je vous propose une nouvelle définition pour le mot paresse. La paresse est le mot que nous utilisons lorsque nous refusons de comprendre pourquoi quelqu'un fait autre chose que ce que nous pensons qu'il ou elle devrait faire. Mais dis donc, Jamy, est-ce qu'il y aurait d'autres biais en éducation un peu du même genre qui existeraient sans qu'on en prenne conscience Si le collègue, son bureau était nickel, qu'est-ce qu'on aurait pensé Qu'est-ce qu'on aurait répondu s'il nous avait demandé pourquoi son bureau est nickel euh... Ok Fred, ben là, on pourrait se lancer dans une réflexion qui pourrait aboutir à une explication rationnelle qui prendrait en compte tous les paramètres. On pourrait penser au fait que ce collègue a reçu une éducation structurante qui lui a fait développer une personnalité euh, méthodique et ordonnée. Euh, on pourrait aussi penser au fait qu'il se sent mieux dans un espace de travail quand il en prend soin. Euh, on pourrait aussi au fait qu'il s'est fait engueuler quelques années auparavant parce que son bureau était en bordel, etc. Mais en fait, réfléchir à tout ça, c'est encore une fois beaucoup d'énergie et beaucoup de temps. Notre cerveau, il n'est pas fait pour ça. Notre cerveau, il est plutôt conçu pour faire des jugements rapides en utilisant le moins d'énergie possible. Donc comment répondre à cette question en dépensant le moins de temps et d'énergie possible Eh bien on va faire la même chose, on va trouver une question plus simple et y répondre comme si ça répondait à la question complexe. Donc si on demande pourquoi votre collègue a rangé son bureau, ben, notre cerveau il va plutôt répondre à la question « est-ce que mon collègue est quelqu'un de soigneux ?» Et donc notre réponse sera « Ben, parce qu'il est soigneux, c'est pas quelqu'un de bordélique ». Ça répond pas vraiment à la question, mais tant qu'on n'a pas pris conscience de ce biais, ben ça fait rien, en fait ça marche aussi bien. Donc vous avez compris, ce qui marche avec la paresse marche aussi avec le mérite. La paresse et le mérite, c'est plutôt des jugements moraux, faciles à mettre en œuvre pour le cerveau, qui ne demandent pas de prendre en compte tous les paramètres d'une situation pour pouvoir l'expliquer. À ce sujet, je vous conseille la super vidéo de la chaîne Linguisticae sur le mérite, qui a d'ailleurs en partie inspiré notre travail sur cette vidéo. Il y a plusieurs autres mots qui cachent des heuristiques de jugement qu'on pourrait décrypter, comme le courage et la lâcheté, ou encore le hasard. Si ça vous intéresse, dites-le nous en commentaire. Et voilà, on va arrêter là pour cette vidéo déjà bien chargée. Dans le prochain épisode, je vais essayer d'analyser les raisons politiques et culturelles qui expliquent pourquoi on est tant accroché à ces notions morales comme la paresse ou le mérite. Si c'est une question qui vous intrigue, n'hésitez pas à commencer la discussion dans les commentaires ou sur les réseaux. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Des bisous